Bonjour à tout le monde. Euh, donc euh, aujourd'hui, un euh, petit exercice euh, que j'aime bien faire ces derniers temps, c'est-à-dire parler de télédétection et puis voir un petit peu les interactions avec l'écologie, euh, avec l'écologie du paysage, et voir ce qu'on peut faire avec des produits issus de la télédétection. Euh, donc on a intitulé ça avec David Caroso parle à la bio. Donc là l'idée c'est de reprendre des travaux de Pierre-Alexis. Qui est en thèse, pour ceux qui ne le savent pas, à Dinafort il, il y a deux ans, sur, euh, sur la modélisation euh, de biodiversité, euh, de, euh, pardon, de richesse spécifique de cirf dans certaines forêts des coteaux forêt de Gascogne. Donc en gros, euh, on a utilisé des séries temporelles du match Santinage 2. J'imagine que tout le monde commence à connaître ça, mais je vais quand même bon, parler un petit peu de ça tout à l'heure. On, on a cartographié l'occupation du sol. Et on a utilisé euh, les forêts euh, de cette occupation du sol pour euh, faire de la modélisation de l'échelle spécifique. Je vais reprendre tout ça en détail. Donc, le contexte de la recherche, je vais vite fait passer. C'est euh, euh, une présentation qui a été présentée euh, à UFRO à Halle en Allemagne. Euh, Landscape Ecology, pardon. Et dans le réseau Payotte de l'INRA. C'était un peu pour faire et puis là aussi pour faire agir les gens. J'espère que je vais y aujourd'hui. Euh, donc, euh, ça je vais passer parce que bah, l'écologie du paysage, on est bien d'accord, il faut, euh, le truc à retenir c'est que, bon, c'est le truc, il faut bien sûr un inventaire d'espèces et puis quelque chose qui décrit euh, l'occupation du sol, ou en tout cas euh, des, des choses qui nous permettent de dériver la structure, la fragmentation, la connectivité. Aujourd'hui on parlera avant tout de connectivité. Donc, le contexte de la recherche, euh, Goultschek, en 2005, a dit que l'occupation du sol était un bon proxy pour étudier la richesse spécifique, la diversité d'espèces, pardon. Et euh, est-ce que, du coup, euh, I, en 2015, a dit, est-ce que, finalement, la, la télédétection ne pourrait pas euh, amener quelque chose dans les modèles de, de distribution d'espèces Voilà, ça, c'est les grands... Donc là, ce qu'on cherche à démontrer, c'est est-ce que, donc, une carte d'occupation du sol produite à l'échelle nationale, telle que celle que je vais présenter ici, et surtout par télédétection, est adaptée pour expliquer et prédire la richesse spécifique d'une espèce. Donc le fameux euh, travail de Pierre-Alexierot, qui, qui a fait office, euh, qui, qui se terminait par une publication dans Landscape donc qui a démontré les effets positifs de la structure et de l'ancienneté des forêts sur la richesse spécifique des cirques. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que euh, l'extraction les, les, des, des patchs forestiers a été faite euh, manuellement, donc par photo D'accord Donc on a pris la photographie aérienne et puis on a, on a délimité les forêts. Donc les objectifs euh, étaient d'extraire de, dans un premier temps euh, ces patchs forestiers à partir de la carte d'occupation du sol, calculer deux métriques paysagées, un à l'échelle du patch, donc tout simplement l'air de chaque patch forestier, et à l'échelle du paysage, mesurer une connectivité de ces patchs forestiers. Et ça, on l'a fait, comme vous le, le décrirai en le suivant, sur quatre produits cartographiques. Et finalement, une fois qu'on a extrait euh, ces métriques sur ces quatre paysages, et bien on va euh, essayer d'évaluer l'impact des méthodes de télédétection sur la prédiction de spécifiques spécifique. Donc, euh, la cartographie d'occupation du sol aux eaux, est-ce que j'ai tout le monde de. Enfin, voilà, je vous redis quand même un petit mot. Donc, l'originalité, c'est qu'elle est, qu est euh, basée sur les images Sentinel-2, qui sont des séries temporelles d'images satellites, et euh, qui nous permettent euh, donc de mesurer et de s'appuyer sur des réflectances de surface. Euh, ensuite, ça couvre la totalité du territoire national français. Et ensuite, sur chaque tuile de 110 par 100 km, on a à peu près 20 à 50 images par an. Donc on a une, ce qu'on appelle une forte répétitivité temporelle. Donc possibilité de suivre des phénomènes dynamiques. Et l'information aussi c'est que ces images offrent une résolution de 10 mètres, résolution spatiale au sol de dynamique. Ensuite pour calibrer euh, la classification d'occupation du sol, on s'appuie sur trois grandes bases de données que je pense que on connaît ici. Corinne Cover, donc produit à l'échelle européenne, pardon, la BD Topo de l'IGN donc il y a aussi une description d'occupation du sol euh, en France, et le régime parcellaire graphique euh, qui décrit plutôt les, les milieux euh, agricoles français. Donc le CESBIO euh, a développé une chaîne de traitement automatique qui euh, prend euh, l'ensemble des images Sentinel-2 euh, présentes en France, et calibre en fait, des modèles de classification, des classifieurs, grâce à des jeux d'apprentissage qui sont extraits dans ces bases de données. Et on en obtient, après quelques jours de traitement, une cartographie d'occupation du sol sur l'ensemble du territoire français. Donc la spécification de cette carte, euh, à l'heure actuelle, on est, en, 2000, enfin, on est maintenant en 2017, mais la carte qu'on a utilisée est de 2016. Euh, ensuite, elle a une unité minimale de collecte de 0 à hectare, Enfin, de 0,01 hectare à 0 0,1 hectare. Elle est composée de 17 classes. Donc ça, je vais, je vais y revenir dessus. C'est important. On a produit trois produits. Un à 10 mètres, un à 20 mètres et un, un vecteur simplifié lycée. Donc, euh, le raster à 10 mètres sort du classifieur. Le raster à 20 mètres est régularisé. C'est-à-dire qu'on élimine des pixels isolés. Et ensuite, à partir de ce raster à 20 mètres, on vectorise et simplifie les limites des produits. Euh, donc la nomenclature, euh, on a d'abord des cultures annuelles, uniquement des cultures d'été cultures d'hiver. Des cultures pérennes, donc prairies, vignes, vergers, arboriculture, Les forêts, forêts de feuilles, forêts de résineux, donc c'est ici dans le cadre de cette étude, c'est sur ces éléments d'occupation du sol qu'on va s'intéresser. Des formations naturelles basses, donc pelouse, pâturage naturel et landes ligneuses. Tout ce qui concerne l'urbain, avec différents niveaux d'urbanisation. Euh, les surfaces minérales naturelles et enfin tout ce qui reste, à savoir l'eau et les glaciers et les surfaces à Donc comme je disais, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux patchs aux éléments forestiers de l'occupation du sol. Donc ça, c'était vraiment pour présenter la zone d'étude, je crois que je peux largement passer. Donc on a travaillé vraiment sur, sur la zone des côtes. Donc bien sûr, par exemple, le produit final à l'échelle nationale et donc là, le modèle, les modèles qui a été calibré sur ce donc, ça, c'est euh, un extrait du travail de, de Pierre-Alexis, justement. C'est donc 48 forêts. Il y a, on a 48 forêts qui ont été analysées, dont 28 qui étaient euh, déclarées anciennes. Et ensuite, donc, on a calculé euh, l'air de chaque forêt échantillonnée, qu'on voit en petit, en petit ici, là, et, euh, et la connectivité dans un buffer de 3,8 km. Donc, cette, cette connectivité est juste égale, finalement, à la densité forestière à l'échelle de ce, de faire de 3 km. donc pour chaque forêt on obtient une aire et une, une information de connectivité je vous parlais de quatre lui, quatre paysages sur lesquels on a testé le modèle donc le premier paysage c'est euh, la référence qu'on qualifie de référence c'est la digitalisation manuelle extrait de la thèse de Pierre Alexiéro et les trois autres produits c'est les fameux trois niveaux enfin trois produits qu'on diffuse dans nos réseau à savoir la classification brute à 10 mètres la classification généralisée, donc celle qui a 20 mètres, on a une, éliminé les pixels isolés et on, voit, on applique ainsi en fait une unité minimale de collecte. Et ensuite le quatrième produit, c'est euh, le vecteur euh, de cette classification euh, qui est lui simplifié et lissé. Par lycée, j'entends je, euh, élimination en fait, des crénolages dus au bord du au rebord du raster. Voilà. Alors Petite remarque euh, qui permettra peut-être de mieux analyser les résultats. On est donc sur une référence euh, photo-interprétée sur des images de 2010. Le produit OZO, lui, est de 2016. Et euh, les échantillons euh, Cirf sont 2000, de 2000. Donc il y a quand même quelques décalages temporels. Donc, on joue un petit peu avec ça, c'est sans doute une des premières critiques en référence. Mais c'est quand même intéressant de regarder ce que ça donne. Modèle GLM, donc là je vais passer très rapidement. En gros on a une variable réponse, ici c'est la richesse spécifique en Cirf des variables explicatives, dont l'occupation du sol, enfin, dont l'air et la connectivité, un modèle GLM, et on, et on cherche à donc, ajuster ce modèle en fonction des variables, pour essayer d'expliquer de, cette échelle spécifique. Les variables explicatives qui ont été retenues, c'est exactement celles qui ont été retenues et présentées dans le papier dans écologie. donc euh, à savoir euh, l'air, la connectivité, donc ça c'est le sol qui sont, on va dire, spatial, le nombre de micro par forêt, la connectivité historique, Continuité historique des forêts, et ensuite euh, les changements entre 1979 et 2010 et août 2000, 2016, pendant le produit utilisé à l'heure actuelle. Et ensuite deux, deux variables d'interaction entre la continuité historique et le nombre de microhabitats par forêt, et l'interaction entre les changements et la connectivité. Les données biologiques, donc euh, on a, il y a eu euh, 25, 27 espèces de cires forestiers observées dans 48 forêts, donc comme je vous le disais en 2000. Euh, donc le nombre de pièges euh, a été échantillonné en fonction de la surface de la forêt. C'est ce qui est expliqué ici. Donc on a plus, de, plus la forêt grande, plus on a de pièges de, de cires. Et ensuite, on a une correction de la richesse spécifique avec une courbe de raréfaction d'espèces et donc des richesses spécifiques mesurées ici. Donc, premier résultat, là, euh, donc j'ai pris un, parmi ces 48 forêts, forêt, j'avais pris trois, euh, j'aurais pu en prendre trois autres. J'ai pris volontairement aussi des forêts où euh, on n'a pas toujours, même en vectorisation manuelle, on a des, des points de discussion en fait. Est-ce que est-ce qu'on aurait dû inclure cet élément ou pas Donc ça c'est la, la, la digitalisation manuelle, pardon. On a bien 48 forêts à l'échelle de notre paysage, puisque c'est le point de départ. Quand on prend euh, la classification à 10 mètres, on se rend compte d'abord qu'on perd une forêt. Donc c'est une forêt qui était très petite, que le classifier n'a pas détectée. Et ensuite, quand on regarde euh, la délimitation des forêts, eh bien, on se rend compte qu'il euh, y a une certaine fidélité. Alors après, en effet, les rebords ne sont pas les mêmes, on a les effets crénelage qui sont, qui sont marqués ici. Mais, euh, forcément, le classifieur, lui, est venu détecter euh, ces, ces zones qui n'avaient pas été incluses dans la forêt au moment de la digitalisation. Alors, il y a peut-être une raison sur le terrain qui dit que c'est pas du tout une forêt. Ça, il faudrait aller vérifier. À 20 mètres, euh, on a à peu près le même, euh, le même résultat, sauf que forcément, les crénolages sont beaucoup plus marqués. Et puis, des effets de bord euh, marqués ici un dépassement sans doute de la vraie limite forestière. Et le dernier résultat, c'est la version donc, euh, lycée, simplifiée et lissée, et donc où on voit euh, toujours à peu près les mêmes limites, sauf que euh, géométriquement, on a beaucoup moins d'effets de mais on détecte toujours les forêts. Et pardon, ce que j'ai oublié de dire, qui est très important, c'est qu'à euh, partir de 20 mètres, on perd euh, 5 forêts euh, sur la zone de notre paysage. Donc le modèle est quand même impacté. La même chose sur la partie vectorisée, puisqu'elle est issue du 20 donc ça, c'est le premier résultat, dans le visuel. Le deuxième résultat, c'était de regarder la distribution de l'air entre les quatre produits. Donc classification, c'est 10 mètres, régularisation, 20 mètres, vectorisation, la vectorisation, digitalisation, pas la digitalisation manuelle. Donc on voit que la distribution de l'air est plutôt bonne pour les quatre paysages, identique, pardon, pour les quatre paysages. Par contre, quand on regarde la connectivité, là, on a un décalage sur cette distribution on, a, on impacte la connectivité du paysage enfin, l'analyse de la connectivité du paysage quand on utilise euh, les produits à 10 et 20 mètres même observation juste par une analyse de corrélation donc vous avez connecti la connectivité dans cette colonne l'air ici donc une, meilleure, une bien meilleure corrélation quand on, on, on regarde l'air hein, des, des, des forêts échantillonnées par contre sur la connectivité euh, on est sur une corrélation autour de 0.8 et ici bien sur chaque produit avec très peu de que ce soit sur le vecteur le, ou le raster donc ça c'est le modèle de référence donc là je vais vous montrer un peu l'ajustement et puis là, la prédiction du modèle donc ça c'est le modèle de référence qui a été publié euh, donc qu'est-ce qu'il faut retenir oui donc c'est ce que je vous disais l'essentiel à retenir ici c'est qu'on a choisi la stratégie de garder les mêmes variables explicatives pour notre modèle pour pouvoir comparer ces modèles pour pouvoir les comparer donc première, euh, première observation en utilisant le D2 ajusté donc qui, prend, euh, qui, qui compense euh, la, la, la, la, la perte d'effectifs d'un paysage à un autre donc on se rend compte que finalement euh, l'ajustement est à peu près le, le, le même suivant les quatre modèles. Alors on a des variations forcément, mais on s'attendait peut-être à quelque chose, à une, une plus grosse différence sur ce, ce, cet ajustement. Euh, Excusez-moi, donc euh, on a bon, une, faible, pardon, une faible sur- ou sous-estimation de la, de la déviance expliquée quand on regarde euh, les effets de changement géométrique, euh, Donc, à ce niveau-là, là, on n'est on est plus sur un aide ajusté, puisqu'on va comparer le modèle de référence à 47 forêts, à 43 forêts, à 43 et à 43 forêts, en fait. C'est-à-dire qu'on regarde le modèle en enlevant les forêts qui ont disparu euh, lors de la phase de classification, lors de la phase de régularisation et lors de la phase de vectorisation, pour pouvoir, justement, comparer les, la déviance expliquée. Donc, là, ce qu'on se rend compte, c'est que euh, la déviance expliquée et euh, La différence des déviances expliquées est plus forte pour la, les, la classification, donc le raster à 10 mètres, et la régularisation, donc le raster à 20 mètres, et que finalement, là où on est euh, le mieux, en fait, ou là où le, le modèle réagit le mieux, en tout cas, sont, on a des résultats comparables, pardon, c'est sur la donnée de vectorisation. Donc en fait, est-ce que justement ces effets de crénelage n'ont pas un effet important sur le modèle voilà. Et puis, euh, là, il faudrait que je vous remonte, mais bon, en regardant la significativité des variables, on est à peu près inchangé d'un modèle à l'autre par rapport à ce, au modèle de, de référence. Ensuite, et pour terminer, on a essayé de, de faire de la prédiction avec le modèle qui a été construit. Donc, c'est une validation croisée, tout, tout simple. Et, et donc, qu'est-ce qu'on qu qu observe euh, Donc, si on regarde la corrélation de Spearman, ici. Donc, sur le modèle à 45, à 47 forêts, pardon, on obtient une corrélation de 0,45. Alors qu'avec la référence, on est à 0,43. Je ne vais pas passer en détail, mais en gros, ce, qu ce qui nous interpelle ici, c'est que finalement, on a systématiquement une meilleure corrélation avec le produit Ozo, qu'il soit 10 mètres, 20 mètres ou vectorisé, par rapport à la digitalisation manuelle. Donc euh, voilà, on en est un peu à ce point-là. Est-ce qu'on est, qu est euh, cohérent dans notre approche Je ne sais pas, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on discute aujourd'hui. Est-ce que du coup, euh, ces résultats sont dus à une meilleure homogénéité du produit Ozo Est-ce qu'il est fait la même façon sur tout le territoire Alors est-ce que sur la vectorisation, on a, on a plus de biais donc, euh, en tout cas, là, il montre une meilleure capacité d'explicative sur, sur ce truc. Donc les, les conclusions, euh, impact géométrique à l'échelle du paysage, hein, donc euh, vraiment la connectivité qui est malgré tout impactée sur tout le paysage, la mesure de la connectivité. Est-ce que, en effet, le crénelage influence tant que ça, ou est-ce que c'est vraiment l'explication qu'on doit donner euh, Il faudrait sans doute tester euh, quelque chose qui est finalement le plus fidèle à la réalité, c'est-à-dire une classification, enfin un produit vectorisé mais basé sur la classification à 10 mètres. On a une, une encore une meilleure finesse dans la délimitation de nos forêts. Enfin voilà. Le message qui est ici, c'est de dire voilà, il y a ces capacités. Sur une petite échelle, un petit territoire, on arrive quand même à faire des modèles qui sont a priori cohérents plus que correspondant à des modèles publiés. Euh, c'est un peu une porte ouverte pour faire d'autres expérimentations à une échelle peut-être plus grande avec ce, ce type de produit. Donc là, ce qu'on disait, c'est que le problème, c'est que les mesures en cirque, à l'heure actuelle, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc c'est difficile de le passer à l'échelle échelle nationale. Et puis le dernier point, l'idée qu'on avait aussi avec Pierre-Alexis et David, c'est que forcément, avec une classification, on peut vraiment considérer la matrice complète du paysage. On peut s'intéresser à un élément comme classique. Voilà. Merci de votre attention. Sí,